Alors les objectifs de la formation sont de monter en compétences à un niveau Bac plus 3 des alternants qui ont un Bac plus 2. En effet, les entreprises à ce jour sont demandeurs de ce type de profil, premier diplôme européen, et pour les alternants, bien sûr, ils gagnent en autonomie durant cette formation et ils acquièrent une expertise des installations et une meilleure gestion de l'économie de l'énergie. Alors, les débouchés sont nombreux. Vous pouvez être euh, acteur au sein d'un bureau d'études. Vous pouvez encadrer aussi une équipe de techniciens dans une partie tertiaire d'entreprise ou sur une zone de production, ainsi que dans une équipe de maintenance. Les secteurs d'activité sont aussi très très larges. Hein. Vous pouvez travailler dans le secteur de l'habitat, dans le secteur tertiaire et aussi dans la production, c'est-à-dire des sites industriels. Alors cette formation s'adresse à tous les Bac plus 2, je dirais, de typologie technique, comme les BTS électrotechnique, les BTS électroniques, les BTS CRSA, les BTS FED, mais aussi à toutes les filières Bac 2 de type plus généraliste, comme les DUT ou les DEUG. Alors la formation se déroule en alternance, soit par contrat d'apprentissage, soit par contrat de professionnalisation, sur le rythme de 28 semaines en entreprise et 14 semaines sur le plateau technique de formation. Et pour chaque alternant, il y aura un tuteur pédagogique désigné sur le plateau de formation, ainsi que dans l'entreprise, un tuteur d'entreprise. Et des points au cours de la formation seront régulièrement menés pour évaluer la montée en compétence des candidats. Alors j'ai choisi cette formation CNAM car cette, cette formation me permet de, de faire évoluer mes compétences techniques au sein du lycée Benjamin Froclin dans le secteur de l'électrotechnique après avoir fait un BTS électrotechnique. J'ai choisi cette formation CNAM car c'était la poursuite de mes études du BTS électrotechnique et que mes professeurs m'ont encouragé à poursuivre cette licence car les matières sont très intéressantes comme la matière sur l'éolien et le photovoltaïque. Alors moi j'ai choisi cette formation parce que c'était la continuité de mon BTS et euh, notamment euh, on avait l'option euh, éclairage des bâtiments du de futur. Donc euh, moi étant donné que j'aime beaucoup l'événementiel et que je voulais travailler un peu là-dedans ça me permettait également de voir euh, des débouchés euh, notamment d'un point de vue audiovisuel et également par la suite euh, pour pouvoir euh, m'ouvrir d'autres portes. Euh, CAR a été dans la continuité euh, du BTS électrotechnique et qui a permis d'obtenir un Bac plus 3, donc reconnu international si jamais euh, pour voyager ou travailler à l'international. Au départ, moi, j'ai fait un BTS du coup, électrotechnique au lycée Benjamin Franklin. C'est un BTS qui se réalise sur deux ans, c'était de 2018 à 2020. Et bah, suite à ce BTS, j'ai décidé de, de m'inscrire en licence professionnelle maîtrise de l'énergie, électricité et développement durable. Alors, j'ai réalisé un bac STI 2D, donc sciences technologiques de l'industrie du développement durable, spécialité énergie environnement. Ensuite, cela m'a amené vers un BTS électrotechnique en alternance chez Engie. Donc, euh, j'ai fait un bac STI 2D option SIN, puis euh, j'ai continué avec euh, un BTS en formation continue d'électrotechnique pour aujourd'hui euh, me retrouver en licence euh, en alternance. J'ai effectué un bac euh, STI 2D option SIN, euh, ensuite j'ai fait un BTS électrotechnique à Benjamin Franklin pour euh, ensuite venir en licence. Suite à ma, à ma licence professionnelle et donc à l'obtention euh, du diplôme, je, je compte euh, être embauché dans une entreprise donc, euh, de contrôle d'installation électrique, donc euh, Socotec afin de pouvoir justement utiliser toutes mes compétences techniques au sein d'une entreprise et évoluer dans ma carrière professionnelle. Alors j'aimerais poursuivre mon expérience dans les énergies renouvelables, ou les, le traitement des déchets, ou les énergies comme le panneau photovoltaïque ou éolien. Au niveau de mes objectifs professionnels, toujours dans le but d'élargir mes connaissances, je pense continuer avec une école d'ingénieur. Après je voulais également me spécialiser dans l'audiovisuel, le son et la lumière. Donc peut-être travailler à court terme là-dedans pour ensuite euh, retravailler euh, dans le domaine euh, de l'énergie. Euh, je compte rentrer dans la vie active après euh, l'obtention de la licence et pourquoi pas travailler à l'international. J'ai choisi l'apprentissage car euh, ça permet euh, d'utiliser toutes les notions euh, vues euh, en cours et applicables du coup, euh, en, en, en entreprise. Et du coup, pour moi, c'est un peu un tremplin pour avoir une embauche suite à la formation, car on est déjà formé en entreprise. Pour mener à bien mon expérience professionnelle, rentrer dans la vie active, et je trouve que pour allier les cours théoriques et pratiques, c'était le meilleur moyen. Moi, j'ai choisi l'apprentissage, parce que ça permettait vraiment de découvrir le monde du travail et également de mettre nos connaissances théoriques en pratique dans le milieu de l'entreprise. Et également, j'ai choisi l'apprentissage parce que quand on est étudiant, le fait d'avoir un salaire à côté, c'est vraiment réel plus. L'apprentissage permet de compléter les connaissances théoriques avec les connaissances pratiques et ça permet de voir le côté de la vie professionnelle, le vrai côté de la vie professionnelle.